Alors, la cançon doux pitchac, qui est aussi très bien à faire avec un tambourin, que je vais vous présenter brièvement. Donc moi, comme je vous l'ai dit, et comme vous le savez, surtout avec les enfants, je ne me prends pas la tête avec les instruments, il faut que ça porte le chant. Donc on peut la faire en, en La. Petit truc comme ça. Et un petit Mi sur l'avant-dernière syllabe. Est-ce que tu connais ce loupit Une Une peux parier à loupit-loupit-chat. Pas des à trop des routes et là. Est-ce que cadeaux et des cours de la carrière à loupit-chat, lisse Sur la place à loupit-chat, lisse jug, À l'école à loupi chat lisse jug. Et sur la grave... Donc, il existe une version, une version beaucoup plus longue de cette chanson, mais on va la simplifier pour cette présentation. Donc la chanson a été inventée par le texte par Jean-Pierre Baquier de l'Institut d'études occitanes et la mélodie par Alors la même chanson en tapant dans les mains comme ça. Donc si vous avez des élèves qui ont un tambourin, il faut leur apprendre un temps en l'air, un temps sur la main, un temps en l'air, un temps sur la main, un temps en l'air, un, la un, un temps sur la main. Donc ça on peut le le faire tac, tac, tac, tac, tac. Ils peuvent le bosser comme ça. Est-ce que tu connais ces <muches> Il ne faut pas aller à filou loupi-tchak. Pas de pesadro kadima verrou Est-ce que la della Per carrière à loupi-tchak, à loupi la place à Lupi, Lisi, et sur la grave Lisi, Juga. va qui. Il y a toujours Humedjan, Dimpara, Lalenga, la Kan mbdkansu Et c'est vrai qu'avec les enfants, pour la musique, c'est bien de faire aussi des jeux rythmiques. Ça les, ça leur demande une grande concentration et l'air de rien, le, en l'air, c'est pas facile.